Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, pouvons-nous être trop abîmés pour être aimés de Dieu? Durant mes vacances, j'ai eu la chance de visiter l'atelier d'une potière. Dans le sous-sol de sa maison, elle s'est installée un espace pour son tour et un autre pour son four dans lequel elle cuit ses œuvres. Elle nous a expliqué un peu son processus de création. J'ai trouvé la visite fascinante. Après un moment, je lui ai demandé si elle avait des coupes ou des gobelets à vendre. Euh, je ne lui ai pas dit que j'étais un pasteur. Je voulais éviter les conversations malaisantes. Et il m'a montré certaines de ses créations et j'ai décidé d'acheter celle-ci. J'aime bien la couleur, j'aime bien la texture. Je n'ai pas une grande collection de coupes en poterie, mais j'en possède quelques-unes. Par exemple, j'ai reçu le jour de mon ordination une coupe en poterie. Euh, je l'ai utilisée quelques fois pour célébrer des communions. Et puis un jour, ben, ceci est arrivé. C'est tellement fragile la poterie. Au, au début du passage d'aujourd'hui, le Seigneur dit au prophète Jérémie « Descends chez le potier » c'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Si nous considérons de nos jours la poterie comme une forme d'art qui produit de magnifiques euh, œuvres, comme euh, des vases dans lesquels on peut mettre des fleurs, les pots et les genres d'argile servaient dans l'ancien temps à contenir euh, du grain, du vin ou tout autre denrée pour nourrir une famille. Ils étaient l'équivalent des contenants Tupperware qui remplissent nos armoires. Étant donné l'usage répandu de ces objets, Jérémie n'a pas dû avoir beaucoup de difficultés à trouver une maison de potier. Arrivé à cet endroit... « Le prophète s'est mis à examiner attentivement le travail de l'artisan. Il observait comment il manipulait l'argile et l'effort requis pour créer une forme. Et comme ça arrive quelquefois, l'objet ne prenait pas la forme désirée. Le potier n'appliquait pas la bonne pression au bon endroit ou au bon moment. » Cependant, ce dernier ne semblait pas se fâcher ou se décourager. Il recommençait tout simplement. Tous ceux et celles qui ont tenté le travail de l'argile savent qu'elle devient dure et fragile après sa cuisson. Cependant, avant cette étape, elle demeure malléable et plastique. Et lorsqu'une erreur est commise, ben le potier ou la potière peut toujours recommencer son travail et effectuer une nouvelle tentative. Parce que l'argile conserve toujours son potentiel. Elle peut être étirée différemment. Euh, le design de l'objet espéré peut être modifié ou complètement réimaginé. Ré le potier ou la potière peut ainsi explorer différentes possibilités. En envoyant Jérémie à la maison du potier, le Seigneur a voulu expliquer au prophète la nature de sa relation avec le peuple de Dieu. Dieu, qui a utilisé cette matière première pour façonner les animaux et les êtres humains pendant le récit de la Création, dans le deuxième chapitre de la Genèse, ne cesse de tenter de former et guider son peuple. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Les êtres humains commettent des erreurs, dévient de l'objectif initial. Cependant, le Seigneur n'abandonne jamais. Comme un potier ou une potière entêtée, Dieu persévère dans son désir de créer une œuvre reflétant son désir. Et cette caractéristique de Dieu est une incroyable bonne nouvelle pour nous tous et toutes. Peu importe nos erreurs, nos péchés ou nos défauts, Dieu ne nous abandonne jamais. Nous sommes jamais trop mauvais pour appartenir à la grande famille du peuple de Dieu. Il y a toujours de la place pour recommencer ou changer. Dieu est toujours prêt à nous pardonner lorsque nous prenons le mauvais chemin ou refusons de l'écouter. Dieu cherche toujours un moyen de nous améliorer, de nous rediriger, de nous reformer. Je me souviens lorsque j'ai effectué un stage durant mes études dans une prison près de la ville de Kingston, en Ontario. Plusieurs détenus étaient étiquetés comme irrécupérables en raison de leur crime. Une des questions qu'on me demandait souvent était « Est-ce que Dieu peut me pardonner? » Ils voulait savoir si le Seigneur les avait abandonnés, est-ce qu'il y avait encore quelque chose à faire avec eux, et si tout et chacun doit faire face aux conséquences de ses choix et de ses actions. Ces hommes pouvaient trouver une certaine forme de réconfort dans cette croyance que Dieu n'abandonne jamais. Bien sûr, comme la poterie, le processus n'est jamais facile. Le changement souhaité peut prendre plusieurs tentatives, et durant le processus, il y a beaucoup de moments très frustrants. Plusieurs sont tentés de tout abandonner. Et pourtant, nous savons que l'être humain a une très grande possibilité d'adaptation. Si nous pouvons vivre dans différents climats, créer de nouveaux outils ou de formuler de nouvelles théories, nous sommes aussi capables d'apprendre de nos erreurs. Nous pouvons devenir un peu moins égoïstes. Nous pouvons trouver le courage de dénoncer l'intolérance et les préjugés. Et même si cela est particulièrement difficile, nous pouvons toujours nous retrousser nos manches, et accepter d'être reformé avec l'aide de Dieu. À la suite d'une à la suite d'une visite à la maison d'un potier, le prophète Jérémie comprend une vérité extraordinaire au sujet de Dieu et de son peuple. Le Seigneur est comme un potier ou une potière entêté qui n'abandonne jamais. Nous sommes imparfaits, nous sommes abîmés, nous sommes remplis d'imperfections, mais cela n'a aucune importance. Dieu ne nous laisse pas tomber. Quand nous avons été abandonnés par tous et toutes, quand personne ne croit plus en nous, quand nous avons atteint le fond du baril, Dieu est toujours là, toujours prêt pour nous transformer en un nouveau récipient pouvant contenir sa bonne nouvelle